Salut tout le monde, on se retrouve sur The Walk Dead Telltale Edition série qui regroupe l'intégralité du jeu Walking Dead mais aussi tous les DLC, soit New Frontier, Michonne, l'Ultime Saison. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle euh, j'avais attendu cela parce que ça m'embêtait d'acheter un jeu où il y a 50 DLC derrière. Donc là au moins tout est regroupé. Il vaut un petit peu plus cher que si vous achetez séparément mais franchement il vaut le coup. Alors, vous avez donc tous les DLC, New Frontières, Michonne, l'ultime saison entre autres. Alors oui, vous allez me dire, on a déjà vu ce jeu de nombreuses fois sur YouTube. Ce n'est pas une nouveauté. Mais comme vous le savez, c'est un jeu dont nos choix impactent l'histoire. Ce qui veut dire que ce qu'a choisi une personne dans son jeu ne sera pas automatiquement mes choix à moi dans mon Let's Play. Ce qui entraînera évidemment un Let's Play différent, une histoire différente. Il y a plusieurs fins possibles en fonction des choix que l'on fait, sans compter la refonte complète des graphismes qui rajoute, je dirais, de la fraîcheur et de la nouveauté. Pour l'histoire, vous le savez, elle tourne principalement autour de Clémentine qui sera rejointe au fur et à mesure du jeu euh, et surtout de mes choix par différents personnages. En tout cas, moi j'ai trouvé ce jeu extra, c'est une histoire qui est prenante, il y a des personnages attachants, des choix difficiles à faire où la moindre erreur peut être fatale et entraînant la mort. Vous pouvez faire tuer des personnages que vous ne reverrez pas, euh, d'autres peuvent les garder en vie selon les, les let's play, tout peut être différent. Donc à, ch à chaque fois que vous regarderez un let's play, vous verrez, euh, ce n'est pas la même chose selon un youtubeur ou un autre youtubeur ou un autre streamer, peu importe. Pour le let's play, personnellement, j'ai choisi de le faire par saison et par épisode, ce qui veut dire que euh, les vidéos seront effectivement... Avec l'épisode complet donc ça risque d'être une vidéo de 1 heure 1 heure et demie hein, selon le temps de l'épisode je trouvais plus simple de le faire comme ça j'espère en tout cas que ça vous plaira euh, et vous euh, avez vous joué à ce jeu quel choix avez vous fait ou quel choix auriez vous fait en fonction de ce que vous allez voir dans le let's play en tout cas je vous laisse avec le trailer où vous allez voir un petit peu la refonte du jeu etc et puis on se retrouve très vite pour le lancement du let's play l'épisode ah, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bye bye. Je ne sais pas ce qui I'll look mais je vais vous Everybody, run! Bitten. Bad things happen to everyone. It's hard to keep being yourself after they do. Part of growing up is doing what's best for, you, for the people you care about.